Sébastien, bienvenue sur ce nouveau vlog du mois de février. Euh, bah si t'as pas suivi les précédents épisodes, je t'invite franchement à tout de suite à aller vérifier sur la chaîne YouTube, tu vas découvrir les précédents vlogs puisque je livre en fait des vlogs toutes les, tous, tous les mois euh, maintenant euh, sur du coup mon actualité, euh, ce que je mets en place, etc et euh, bah du coup si tu ne l'as pas encore fait je t'invite franchement à aller récupérer le précédent vlog que j'ai pu tenir n'hésite euh, pas à t'abonner à la chaîne YouTube bien évidemment, si tu ne l'as pas encore fait tu découvres un petit bouton s'abonner et n'hésite pas aussi eh bien à liker dès maintenant cette vidéo si tu aimes ce format et si tu souhaites continuer donc là ce matin eh bien, euh, je me situe en direction donc euh, de deux de mes appartements euh, donc si tu as suivi un petit peu le précédent vlog, bah, tu t'es rendu compte que j'avais pas terminé le fameux souplex. Euh, non, on a pris du retard pour plein de raisons. Euh, donc là, là, on met vraiment les bouchées doubles. L'idée, c'est qu'il soit fini là, cette semaine. Il faut vraiment que ce soit fini. Moi, après, il va me rester un peu de déco à faire, etc. D'ailleurs, il faut pas mal de petites choses à droite à gauche. Mais euh, là, il faut vraiment qu'on lance. On n'a vraiment plus le temps. Donc, il nous faut bien encore une bonne semaine. Euh, parce que bah, tu imagines bien que je ne fais pas que ça. Il y a plein d'autres choses. On est sur plein de chantiers en même temps. Donc, c'est vrai qu'il bah, faut arriver à... à à concilier le tout euh, je vais aller faire un tour sur ma, sur ma love room parce que du coup on refait un peu la déco on met pas mal de choses en place donc ça j'y vais aussi et puis, bah voilà, tout simplement, on enchaîne. Et puis, j'ai passé aussi euh, voir mon associé dans ma conciergerie pour faire un petit point euh, sur, euh, sur ce qui est en train d'être mis en place en ce moment, ce qui a pas mal de restructuration, de changement. Euh, donc, il faut suivre tout ça. Allez, je t'emmène avec moi et je te dis à la suite, euh, enfin, à la prochaine, euh, tout simplement pour le prochain épisode. Allez, on se retrouve dans un, dans un de mes appartements. Donc là, on est en train d'avancer. C'est pas encore tout fait terminé. C'est beaucoup de la déco, mais tu vois, c'était celui-ci. où En fait, on avait la baignoire Balnéo. Donc, ça, c'est terminé. Du coup, on est en train d'aménager un petit peu tout ça. Donc là, c'est pas du tout terminé, bien évidemment. Mais je voulais te faire voir un petit peu. Voilà. On a acheté des fauteuils qui devraient être sympas. Voilà. Là, c'est une petite planche qu'on va mettre directement sur, sur la baignoire du coup la télé est passée juste ici voilà euh, là on va mettre donc des petits euh, comment dirais-je des petits carrés comme ça qu'on mettre tout autour hein, de voilà ça devrait être plutôt sympa là ici on va pas refaire trop trop de choses on va juste gonfler les équipements euh, Voilà on va remettre un nouveau euh, un nouveau lustre bien évidemment celui ci dégage et puis là également aussi nouveau lustre voilà du coup un petit peu et bien entendu et eh bien on avance hello du coup et eh bien là on se retrouve cette nouvelle partie de ce vlog donc là je me dis en direction euh, donc de mes appartements mon souplex notamment euh, l'appartement où je fais la, la love room on est en train de tout finaliser donc là c'est vraiment on est sur la fin euh, maintenant on attaque vraiment tout ce qui est partie déco etc donc pas mal d'aller-retour tu vois des livraisons à droite à gauche euh, qu'il faut réceptionner donc là je vais aller aussi euh, réceptionner euh, euh, des colis qui ont été, euh, qui ont été mis à, à droite à gauche donc je vais te faire voir ça juste après euh, donc là on est on est bon bon on a été en retard hein, par rapport au délai euh, que j'avais fixé au départ mais bon mais vaut tard que jamais hein. euh, donc là maintenant c'est plutôt la partie déco donc euh, Bon pas mal de petites choses encore, hein, mine de rien, euh, si tu fais tout, euh, tu vois, hier je commandais, alors c'est vrai, je me suis pris un peu tard, mais c'est vrai qu'hier je commandais des petites, euh, tu verras, je suis en train de mettre en place des petites marches, enfin des petits tapis pour les marches, donc tu vois, c'est des petits détails, mais tous les petits détails vont faire la différence en fait, c'est ça le truc. et euh, Les petits détails, tu te rends compte surtout vers la fin, quand le chantier a bien avancé, tu vois un petit peu ce qu'on est capable de faire et, euh, et du coup tu vois ça vraiment qu'à la fin. Et c'est pour ça que bah, tu t'y prends aussi un petit peu dans les dernières minutes pour faire ce genre de choses. Donc, ça peut retarder. Mais à mon sens, là, on n'est plus à une semaine ou 15 jours près. L'objectif, c'est que tout soit nickel, euh, des belles photos. Euh, mais voilà, là, on, on est plutôt pas mal. Je pense que semaine prochaine, euh, tout sera terminé. On aura tout reçu. On sera vraiment dans les derniers euh, petits détails. Euh, pose de petits tableaux, tu vois, des petits trucs comme ça. Euh, mal of Room, bah là on est pas mal non plus Il reste encore des petites choses à faire Mais on est plutôt pas mal Et je pense qu'elle va être lancée avant euh, On a tout testé, tout vérifié On a profité pour refaire un, un tour Un peu sur ce qui n'allait pas dans l'appartement Et euh, Et là on est plutôt pas mal Voilà, bah je te propose maintenant qu'on se retrouve Et eh bien tout simplement dans euh, Dans un de mes appartements Je vais te faire voir ça tout de suite Juste après celui de la Love Room comme je te disais donc du coup on est en train d'avancer on a reçu euh, des fauteuils on va donc euh, deux fauteuils là on va remettre ça donc euh, demain je vais tourner demain euh, du coup bah là tu vois ça c'est fait maison donc, voilà c'est plutôt bien tu vois les personnes pourront poser euh, bah, éventuellement des coupes, des coupes de champagne ou du champagne etc donc plutôt bien euh, voilà du coup on va mettre les deux petits sièges ici Là ici au sol, ben, en fait j'ai prévu donc, de mettre des, petits... voilà, des petites choses comme ça autour, ça devrait plutôt habiller, ça devrait faire plutôt sympa. Là, on a profité pour remettre des lustres aussi. Voilà, des lustres qui devraient. ça il y avait pas. Et ici, là on met du coup un nouveau miroir. Voilà. Là du coup on va mettre une petite lumière. Ça va être quand même beaucoup mieux que celle-ci. Voilà. Donc du coup, ça permet d'avoir un petit appartement plutôt sympa et euh, plutôt, euh, plutôt cool, je pense, pour passer, euh, pour passer une bonne soirée. Je pense que du coup, on est, euh, on est plutôt bien. Quoi. Voilà, donc on enchaîne et puis je pense qu'on aura terminé, à mon sens, je pense, demain. Mmh, ça devrait être très bon, ça. Allez, je vais partager avec toi ce que j'ai reçu donc là ces derniers jours. Donc on a reçu, enfin, j'ai reçu donc ça, voilà, une petite bougie euh, qui devrait. Je vais l'allumer, tac. Voilà, et du coup ça s'allume. Plein de petites bougies comme ça, pour du plage of room. Voilà, du coup on va créer un effet plutôt sympa. Voilà, ensuite, dans notre carton, euh, un peu le même principe, puisque là on va être sur euh, complètement. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Ça. Voilà, donc là. Et du coup, pareil, ce sera des grandes bougies avec lumière alimentées sur des piles. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est une pétale de rose. Voilà. Donc ça c'est good. Ensuite, euh, ça c'est les designs que j'avais achetés à une époque, que j'ai retrouvé. Ça m'a évité d'en racheter d'autres. Euh, voilà. Là, bon, on ne peut pas utiliser celui-ci, mais on va utiliser, tu vois, des autres designs sympas. Donc, dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà, et on a aussi celui-ci. Bon, que je mette dans, euh, dans des cadres, ça devrait être plutôt sympa. Ça, c'est bon. Et ensuite, après, tu vois, je commande beaucoup sur Amazon. Amazon, c'est Discount, hein. on va dire, c'est mes deux sites. Euh, voilà et ça ça va être pour le, le comment dirais-je le souplex. alors ça comment ce que c'est en fait c'est là donc plutôt pas mal c'est que ça va permettre de créer un miroir avec plusieurs euh... en fait c'est un miroir si tu veux autocollant donc là tu as une partie bleue euh, t'as une partie bleue pour la partie miroir et de l'autre côté c'est adhésif. Et du coup on va pouvoir coller ça et faire un effet miroir, je te prévois ça par la suite. Et puis ça c'est un, un tapis, un euh, grand tapis pour euh, spécial cuisine. Bon allez on continue c'est la journée petit gadget donc je te fais voir un petit peu tout ça c'est l'imitation euh, lush en fait c'est euh, pour tu vois pour euh, la baignoire donc c'est les petites boules donc ça ça coûte 10 balles d'accord la petite boîte et l'idée c'est que en plus ça sent super bon quand tu ouvres mais vraiment et l'idée c'est d'offrir ça à chaque fois mon petit coffret bienvenue et peuvent, du coup euh, utiliser ça ça c'est ben, tu connais c'est le système de LED donc ça c'est pareil, c'est pour créer une ambiance. Voilà, là on en a deux pour, pour pas mal de longueur. Tout ça c'est piloté par télécommande et ça permet de créer euh, bah, une petite ambiance euh, sympa euh, dans la loge. Voilà, bien entendu, je te ferai voir ça. Juste après, voilà un petit peu pour les petits gadgets que j'ai là euh, chez moi. Et je vais emmener ça cette fois en direction de de eh bien de ma, de ma love room mon appartement donc là j'y vais on va je dépose tout on va tout terminer cet après-midi et puis bah du coup on prend les photos euh, directement euh, dans la journée pour mettre tout ça euh, tout ça en ligne dès ce soir voilà donc là du coup bah on est dans, dans l'appartement love room donc on est en train d'aménager ça tranquillement je te fais voir ça Pas complètement terminé. Là, on va cacher tout ça là-bas. Bon. Euh, je te ferai voir par la suite. On a mis euh, un système de LED pour éclairer euh, au plafond. Ça serait plutôt sympa. J'allumerai tout ça euh, sur le prochain vlog parce que là, on n'a pas à fait fini. Mais voilà encore comment ça va. Aller. Comment ça va se passer. Avec la petite bouteille de champagne qui va bien. C'est qu'un canard du gêne, hein c'est pas. Enfin, une heure, mais bon voilà voilà bah du coup on se retrouve donc euh, dans la fameuse euh, love euh, bedroom donc la, le fameux euh, espace euh, lié donc euh, à, à l'amour hein. on se retrouve donc tout simplement dans donc, ce, cet appartement donc pour rappel c'est un appartement que j'avais à l'époque et eh bien en location classique avec des chiffres forcément qui sont classiques des chiffres euh, assez normaux euh, dans la moyenne et donc ça ne me convenait pas. Et donc l'idée, eh du coup c'est que voilà, on a fait une transformation, on crée une expérience, un esprit love, hein, un esprit amour, euh, vraiment pour créer une, une ambiance particulière. Et le résultat du coup donne ça. Je vais voir ça tout de suite. Voilà, donc du coup, alors c'est beaucoup de décoration, beaucoup de, de on va dire, de d'objets de décoration qui ont été rajoutés. Hein. On va pas se mentir, c'est beaucoup ça. On a aussi le principe, donc des petites LED qui je trouvais plutôt sympa. D'ailleurs, je peux balayer. Voilà, tu vois, clac là. On a mis la télé accrochée au mur pour gagner en espace. Non, ça se fait beaucoup maintenant. Et bien évidemment, l'élément principal, c'est quoi C'est c'est ça, hein, donc c'est qu'une baignoire balnéo pour deux. Voilà, donc il a fallu l'installer. Donc il y a un petit peu d'opération. Bien évidemment il a fallu aussi investir dans un chauffe-eau adapté à la situation mais voilà le résultat d'ailleurs tu n'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaires ce que tu penses de ça et d'ailleurs j'en profite si toi aussi tu souhaites créer une expérience dans ton logement et eh bien tu découvriras une petite formation dans la partie description qui ira la récupérer cette petite formation et je t'explique tout chiffré également pourquoi il est vraiment important aujourd'hui de créer des expériences dans nos logements si tu veux vraiment performer. Hein, C'est-à-dire que la sous-location ou l'investissement locatif, ça fonctionne, bien évidemment. Mais si derrière tu veux des résultats exceptionnels, eh bien provoque des choses et fais des choses exceptionnelles, tu l'as compris, et c'est ce qu'on retrouve dans ce logement. Du coup, on passe ensuite donc, sur la partie cuisine. Donc là, rien de bien spécial, c'est surtout beaucoup de décoration. Et euh, voilà, au niveau des équipements, on est sur des choses d'assez standard. Euh, voilà tu vois du coup c'est là on est vraiment sur quelque chose de très standard même là la, la cuisine je pense qu'à terme on passera sur des plaques euh, euh, comment dirais-je à induction, puisque c'est plutôt d'actualité et puis voilà bah, on est vraiment sur quelque chose d'assez standard au niveau de la salle de bain mais voilà voilà donc du coup ce que je voulais te dire dans cette partie Là, du coup, bah maintenant, euh, je vais passer en, en live, puisque bah là, on est le samedi, donc là, j'ai mon live du samedi. Je vais le faire ici d'ailleurs, je suis vraiment en mode cool ici. Donc, on va le faire là, on va faire un petit live et justement, eh bien, on va retrouver Dimitri Bougeard qui est l'avocat investisseur et qui va nous parler et qui va nous présenter un nouveau contrat dédié à la conciergerie que je vais mettre dans le, programme, dans, dans le cadre de mes formations. Et tous ceux qui avaient déjà rejoint ma formation au préalable vont pouvoir en bénéficier gratuitement. Donc, c'est juste, bah, comme je le dis à chaque fois, hein, tu bénéficies à vie de toutes les mises à jour. Alors, à vie jusqu'à maintenant, peut-être que ça changera dans le temps, mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, eh bien, ce nouveau contrat va te permettre de faire ton activité de manière légale puisqu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses, on trouve beaucoup de choses sur Internet. Et moi, l'idée à travers mes programmes, c'est vraiment de fournir des choses qui ont été réalisées par des professionnels, qui ont été validées et sur lesquels, eh bien, quand tu vas créer ton entreprise, tu vas pouvoir t'appuyer pour vraiment avoir des bases solides. Voilà. Donc là, du coup, je vais passer en live dans quelques, dans quelques minutes. Je vais aller mon ordi. On va passer en live. Et puis, bah écoute, je te donne rendez-vous pour la partie suivante de ce vlog. J'ai parlé, dont j'ai parlé plusieurs fois dans les précédents épisodes. Je vais au souplexe à nouveau. Mais cette fois-ci pour une bonne raison, puisque là, ça y est, c'est terminé. Je vais te faire voir ça, bien évidemment. Euh, là, j'y vais vraiment tout finaliser. Euh, ce matin, euh, il a fallu aller acheter deux 3 petites bricoles pour la déco alors à Merlin, etc. Et là, cet après-midi, on finit de tout monter. Euh, nettoyage d'appartement. Et je vais faire, je pense, les photos demain je vais te faire demain dimanche, fais les photos et ça y est enfin tu me verras plus de parler de ça sur les prochains les prochains épisodes puisque ça y est enfin c'est terminé. Honnêtement ça a pris beaucoup de temps pour des raisons diverses, on aurait dû finir ça bien avant, bien, bien, bien, bien avant. Mais voilà, euh, toujours pareil quand, quand tu confies ce genre de tâches à certaines personnes, en fait, tu dépends de d'autres personnes et donc tout simplement, euh, si elles font pas le job dans les temps, bah, malheureusement, euh, c'est contraignant. Euh, donc, on a pris beaucoup de retard. Mais bon, ça y est, c'est lancé. Euh, je t'en ai parlé plein de fois, je t'avais dit que ça serait lancé en février pour sûr. Là, pour le coup, c'est vraiment lancé. On est la deuxième semaine de février, donc ça y est, euh, c'est terminé. Je vais te faire voir tout ça. Euh, le rendu est très sympa. On on aurait pu forcer sur la déco, c'est ce qui était prévu, mais bon, euh, faute, de, faute de temps, et puis bah moi, comme je te l'ai dit, euh, je pars semaine prochaine euh, donc, euh, à l'étranger, en Thaïlande, pour un mois et demi. Et du coup, je voulais absolument que tout ça soit fini euh, avant mon départ, je voulais que tous ces projets-là soient terminés, et que, et que du coup, il n'y ait pas de gros projets en cours comme ça euh, qui traînent. Moi, j'aime bien régler mes affaires avant. Et qu'il n'y a rien de bien important euh, qui traîne pendant, pendant que je ne suis pas là. Euh, j'ai acheté aussi un appartement. Donc D'ailleurs, quand je serai là-bas, eh j'ai donné une procuration mon notaire euh, pour signer euh, l'acte de vente définitif. Euh, donc ça, c'est pareil. Ça va se faire pendant que je ne serai pas là. Mais là, pour le coup, euh, je ne maîtrise pas. Et voilà. Donc du coup, bah, là, je t'emmène. Hein, je suis en chemin. Euh, et puis, bah écoute, ça a été une grosse semaine. Hein, franchement, euh, ça a été euh, la grosse semaine intensive. Euh, en plus, mon city manager n'était pas, euh, pas là de la semaine, euh, bon, c'était prévu. Hein. Euh, et du coup, euh, bah, il a fallu prendre le relais et, euh, et c'était en plus, on a plein de chantiers en cours. Donc C'était un peu compliqué, mais bon, ça c'est géré, c'est fait. Là, du coup, je t'emmène avec moi et on se retrouve eh bien, tout à l'heure dans l'appartement. Allez, on se retrouve donc dans le souplex, je te fais voir ça tout de suite, on est en cours d'aménagement. Нет. Allez, euh, bonne nouvelle ça y est c'est terminé donc euh, du coup je vais te présenter ça tout de suite euh, je vais te faire voir effectivement et eh bien le rendu final de l'appartement donc on il y a quelqu'un qui est venu faire le ménage donc là on est en train de tout agencer euh, en dernière minute d'ailleurs je suis en train d'en ça à peu près de guerre voilà euh, hop donc là du coup on est en train de de terminer on va faire les photos bien évidemment on est en train de débarrasser de 2-3 trucs fignoler de deux, 3 trois, deux, trois petites choses mais là on est plutôt pas mal Faut que je vais pas remettre aussi la télé donc je te vais voir ça tout de suite voilà donc du coup bah là on arrive sur euh, voilà donc l'escalier donc là quand on descend en fait on arrive voilà on arrive comme ça en fait tout simplement donc, on va dégager ça bien évidemment mais voilà on descend on arrive là comme ça voilà donc du coup on passe dans la pièce. Voilà. Tu vois là encore les box, on va enlever. Là c'est parce qu'on vient de mettre le tapis. Tu me diras ce que tu penses du tapis, j'aimais plutôt bien. Euh, là on a la, du coup la méridienne qui est juste là. Va te, je vais décaler ça que tu vois bien. Voilà. Tac. Alors c'est pas complètement encore tout à fait terminé ce que j'ai les ourlets à faire sur, sur le rideau. Apparemment, il existe des systèmes d'ourlet maintenant assez assez simple à faire. Pas besoin de coudre. Donc, on va faire, donc je vais m'occuper de ça en début de semaine. Là, on arrive du coup sur la méridienne. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bah, tu me diras dans la partie commentaire si tu trouves ça sympa ou pas. Là, L'idée du miroir, c'était que... Bah, en fait, ça reflète tout simplement ce qu'il y a derrière. Voilà, donc là, tu vois, je vais refaire les, les ourlets, bien évidemment. Voilà un petit peu l'esprit. du coup, deux petites chaises pour manger. Voilà, donc ce sera très léger pour manger, mais l'objectif, c'est euh, plutôt euh, passer une bonne expérience. Voilà, là, essayer les petits miroirs ici. Alors, il y a pas mal de petites choses qui auraient dû être faites, que j'ai pas fait, mais bon. D'ailleurs, tu trouveras ça. Je t'ai pré préparé une vidéo complète euh, par rapport à, à ça, justement, à cet appartement. Cette création d'expérience. Donc tu vois on a poussé vraiment jusqu'au bout. Voilà. Là, du coup on se situe dans les toilettes. Voilà. On passe ensuite dans la pièce, on va dire euh, sportive. Là, on a le sauna, le vélo. Là on a les bars. Là, on a le tapis. Et on a les cordes à sauter je sais pas si t'en fais mais ça je peux te dire pour le cardio c'est l'idéal <rire> et là on arrive sur la salle de bain qui est assez classique on n'a pas fait grand chantier là dedans euh... c'est assez simple assez simple La salle de bain c'est vrai qu'on n'a pas trop poussé sur la salle de bain mais bon il a fallu quand même qu'on avance donc voilà un petit peu ce que ça rend euh... le sauna c'est vraiment top vraiment euh... puisque des systèmes de lumière euh, c'est vraiment excellent. Euh... Voilà, on peut changer donc le... tout simplement le... les couleurs qu'on met dedans, le nombre de lumières, euh... etc. etc. Et donc, non, c'est vraiment top. Le sauna est vraiment top. Donc, mettre de la musique, pour brancher son téléphone, et puis bien évidemment, ça fait la fonction de sauna. Donc, ça, c'est vraiment top. Tac, voilà. On referme. Là, voilà, au ça on dit ça pour faire un petit côté sympa. Et voilà, du coup, le rendu final. Voilà, donc du coup, bah, on va arrêter là sur cette partie, euh, parce que maintenant, on va enchaîner sur autre chose. Euh, donc, cet appartement est terminé. Je reviens cet après-midi faire les photos, terminer 2-3 bricoles, euh, et puis bah, écoute, euh, là, je pense qu'on est vraiment bon euh, pour lancer. L'exploitation et bien entendu je te ferai, je partagerai avec toi les résultats qu'on a sur cet appartement. Allez, je te dis à très bientôt. Allez, je me situe eh bien, dans un nouvel appartement qu'on vient de récupérer en sous-location. Donc il faisait partie d'un lot en fait d'appartements. J'en ai déjà parlé, tu sais, j'avais récupéré 23 nouvelles sous-locations qui fait partie en gros d'un complexe complet avec euh, il y a 25 logements dedans ou 24 logements, quelque chose comme ça. Et donc du coup là on est en train d'en de récupérer un qui vient d'être terminé. Donc l'aménagement a été fait par le propriétaire, alors c'est de l'aménagement assez sommaire, donc on va rajouter un petit peu de déco, etc. Euh, mais voilà, je te le présente très rapidement, ça, ça permet de voir un petit peu sur quoi je suis en train de travailler aujourd'hui. Voilà, donc là du coup, c'est classique, là on est parti chercher un tapis qu'on a en stock, là du coup on a la petite surface extérieure, donc tout ça, ça va être complètement revu bien évidemment. On mettra une petite table, etc. Tu vois, c'est un grand complexe, hein. Voilà. Tac. Donc là, tu vois, déjà, je voudrais mettre mes petits cadres, etc. J'ai des petits des petits visuels sympas. Voilà, on arrête du coup dans la chambre. Donc là, je, je vais aller acheter des coussins, ce qui manque des coussins. Il nous a laissé un peu ça comme ça, tu vois, l'arrache. Il faut qu'on rajoute des coussins, etc. Ça pue la mort aussi là-dedans, ça pue les travaux, ça sent vraiment pas bon. Donc on va.. On va euh, je vais acheter de quoi euh, <rire> mettre des produits qui vont euh, donner parce que l'expérience client ça passe aussi par les odeurs hein, c'est comme dans les boulangeries euh, Tu sais, des fois tu dis Mon, je vais rentrer dans telle boulangerie est ce que ça sent bon le pain bah oui mais euh, ce que tu sais peut-être pas c'est que derrière ça se trouve ils ont mis des diffuseurs d'odeur. donc euh, certes le pain ça sent bon mais si tu le sens en extérieur que tu sens voilà l'odeur du pain tu vas être tenté de rentrer bah là c'est un peu la même chose en fait allez aujourd'hui petite euh, journée particulière puisque euh, bah, je me situe avec euh, mon ami et euh, partenaire Samy bonjour <rire> et là qu'est ce qu'on est en train de faire on est en train de monter euh, une vidéo qu'on vient de tourner qui va devrait être plutôt de plaire sur youtube d'ailleurs au moment où tu verras le vlog je, je pense que sera déjà sorti mais bon si tu l'as pas vu je t'invite franchement à regarder et oui voilà ça se passe là <rire> Tu vois, on fait les raccords. <rire> Hop, comme ça. Allez Voilà, <rire> Allez, ça devrait te plaire et tu vas tu découvrir ça ou peut-être que tu, peut tu l'as déjà découvert sur YouTube. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie euh, donc, euh, du vlog. Donc là, je me situe à l'aéroport. J'ai en enregistré mes bagages. Je vais me diriger vers la, la porte euh, d'enregistrement. Donc euh, voilà. Voici Charles de Gaulle, donc euh, décollage à 15h, il est midi, on aura juste le, le temps de manger un petit peu. Et puis après, on va tout simplement embarquer. Voilà, voilà. <musique> à l'aéroport donc là je suis en salle d'embarquement euh, en train d'attendre mon avion, j'ai mangé un petit morceau euh, Donc ça fait vraiment toujours plaisir de voyager et puis c'est surtout que euh, c'est là que tu te rends compte de tous tes efforts que tu as pu faire auparavant euh, Bah voilà en fait le fruit de tout ça, hein, le fruit de tout ça pour moi la, on va dire la, la récompense, c'est vraiment le voyage et le fait de pouvoir euh, tout simplement euh, se déplacer, et voyager euh, découvrir le monde, euh, vivre de nouvelles expériences, euh, voilà, Donc, du coup, bah là, tu vois, pour moi, c'est la plus belle des récompenses, pour certains, ça sera peut-être une nouvelle voiture ou autre, j'aime aussi, bien entendu, les belles bagnoles, on va pas se mentir, mais euh, c'est pas ma priorité, ma priorité, c'est plutôt de pouvoir voyager quand je le souhaite et de travailler de partout dans le monde, et c'est ce que j'ai mis en place, justement, euh, avec mes différents appartements, puisqu'aujourd'hui, on atteint, euh, j'atteins à peu près, je quelque chose comme 70 appartements donc aussi bien en sous-location en conciergerie en investissement locatif d'ailleurs là pendant que je, vais, je suis parti j'ai signé procuration auprès de mon notaire pour euh, euh, faire la, la validation euh, donc euh, de l'acte définitif pour un appartement et, euh, et voilà donc euh, tout, tout a été géré organisé avant mon départ bien entendu j'ai tout anticipé il faut savoir aussi déléguer la délégation de toute façon c'est la clé de tout donc, si tu ne sais pas déléguer malheureusement ben, ça va vraiment être compliqué. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça peut te permettre ensuite de partir euh, en mode serein et de euh, savoir que tes activités continuent de tourner, euh, le cash continue de rentrer, les actifs continuent à s'activer. Et toi, ça te permet de, de faire autre chose et de tailler l'esprit aussi et d'être beaucoup plus en mode créatif. Euh, moi, j'ai remarqué que quand je pars à l'étranger ou quand je suis un petit peu, euh, pas déconnecté, mais euh, géographiquement ailleurs, euh, ça me permet d'être beaucoup plus euh, créatif et de prendre du recul sur tout ce que je fais. Et euh, du coup, quand je rentre, euh, bah, c'est vrai que euh, je repars avec de nouvelles idées, une nouvelle organisation et c'est surtout que ça donne aussi une grande soupe d'énergie, un gros coup de boost. Tu sais, le fameux coup de boost que je t'ai parlé. Euh, qu'on a notamment euh, en fin d'année, euh, quand on prépare la, la nouvelle année, on sait tout le temps qu'on est la nouvelle année, voilà on va faire telle chose, telle chose et telle chose, mais généralement on est assez assez repoussé. Bah, là c'est un peu la même chose en fait. Quand tu reviens, généralement tu as plein d'idées en tête, tu as plein de choses en tête que tu veux mettre en place. c'est pour ça que j'aime bien voyager, que j'aime bien faire des vraies coupures comme celle-ci, où là ça va durer, euh, ça va durer euh, un mois et demi, peut-être deux mois. Et, euh, et voilà, donc l'idée bah, c'est qu'on continue ce vlog, tu en trouveras d'autres bien entendu. Euh, euh, les Mois prochains, les semaines suivantes, je sais t'en livrer de plus en plus, parce que je sais que ça plaît énormément. Euh, là, du coup, bah, les prochains épisodes, tu verras, tu verras directement donc, en Thaïlande. Hein, euh, euh, donc, et puis, bah, tu pourras suivre ça directement sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez, à plus tard. On avait une journée à passer sur place pour faire le test PCR. Donc là on vient de sortir et là maintenant je suis obligé directement eh bien, à euh, mon Airbnb que j'ai vu et je vais te montrer ça tout de suite après. <musique> Voilà arrivé donc euh, dans mon appartement. Je vais faire voir ça très rapidement. Donc on est arrivé ici. Là je vais passer donc quelques jours euh, sur sur Bangkok et puis ensuite après je vais sûrement aller sur d'autres endroits. Voilà, je te présente très rapidement donc l'appartement la, euh, que j'ai donc loué avec une première chambre qui est juste ici. Voilà petite salle de bain, euh, petite salle de bain plutôt sympa. Voilà. Là, ici, on est donc sur la pièce principale. Donc, ça, c'est un appartement qu'ils appellent. Donc, là, c'est un... j'ai loué un Airbnb Plus. D'accord Donc, les Airbnb Plus, c'est vraiment. Je te ferai une vidéo sur YouTube, je vais t'en parler de ça, justement. Parce qu'il y a du pour et du contre, euh, tu verras. Salut. Euh, tu découvriras ça. Euh... Je sais pas si il y a la lumière. Si, il y a la lumière juste ici. Voilà. On voit un petit peu mieux. Les prestations donc c'est un Airbnb plus euh, par contre il y a des choses qui pour moi sont pas sont pas forcément sont pas acceptables quoi enfin je suis un peu surpris parce que tu vois tu as une cuisine qui est juste ici et en fait t'as rien enfin t'as quasiment rien euh, t'as pas de quoi faire de café t'as vraiment le strict minimum là ça laisse un petit peu à désirer tu vois voilà, t'as pas de, de quoi te laver les mains, t'as pas d'éponge, t'as rien de tout ça. Je comprends pas ce que moi, dans mes appartements Airbnb, il y, y a ça partout. Le code Wi-Fi, pareil, il n'était pas sur l'annonce, il a fallu le demander pour l'avoir. Tu vois, c'est des petits trucs, ça que je comprends pas. Euh, bon, par contre, c'est sûr que la déco est juste exceptionnelle, l'emplacement aussi. Il y a une piscine que je vais te faire voir par la suite, qui est au deuxième étage. Donc, on ira voir ça un petit peu après. La vue, bon bah, rien d'extraordinaire, mais bon, on est à Bangkok aussi. Hein. Donc euh, voilà, mais j'avais loué ça en fait. Euh, J'ai loué ça parce que c'est un, un Airbnb plus, j'avais jamais fait. Et euh, du coup, ça me semblait intéressant de, bah, de, voilà, de vivre une expérience là-dedans et de voir un petit peu ce que ça pouvait euh, donner en termes d'équipement, etc. Pour l'instant, je suis un petit peu déçu, franchement. Pour un Airbnb plus, qu'ils appellent plus, donc tu payes plus cher euh, et normalement, tu es censé avoir beaucoup plus de d'équipement, alors c'est vrai qu'au niveau de la qualité des matériaux et au niveau de, de tout ce qu'on découvre ici, c'est sûr que c'est juste, juste exceptionnel alors un petit appel téléphonique, donc je vais couper à l'instant